Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, franchement, euh, ça fait un petit moment que j'hésitais à passer sur le Fujifilm X-T4 parce que j'avais le Fujifilm X-T3 et euh, je me suis dit que c'était bon d'en parler en vidéo. Donc, comme vous le voyez, j'ai le Fujifilm X-T4. Donc, je vais vous faire le test du Fujifilm X-T4. C'est parti Alors, je connais bien la marque Fujifilm puisque j'ai démarré avec le Fujifilm X-100S puis je suis passé au xt 20 puis au xt 3 pour le combiner aussi au xh 1 enfin le compléter avec le X-H1 plutôt, et euh, donc maintenant je suis passé du xt 3 au xt 4 Alors j'ai longtemps hésité à passer euh, du XT3 au XT4 parce que en fait j'aimais bien le xt 3 pour son côté autofocus, donc il a des avantages par rapport à ça, et euh, j'aime bien le X-H1 pour sa stabilisation. En fait, je rêvais d'avoir les deux boîtiers. Un. donc le xt 3 et le X-H1 euh, dans un boîtier donc euh, et Fujifilm l'a fait donc l'a réalisé sous la forme du xt 4 bon l'ergonomie n'est pas la même que le X-H1 évidemment mais moi ce que j'attendais avant tout c'était euh, un autofocus réactif comme le xt 3 au moins et avec la stabilisation ce qui y a d'intéressant c'est que Fujifilm a mis la stabilisation dans la série XT, t mais pas la même stabilisation que le xh1 ils ont utilisé euh, comment dire euh, quelque chose de novateur base d'aimant je crois donc pour réduire le poids du, euh, de, de la série xt donc du xt4 donc comme vous voyez donc là le xt4 est là donc là je vais vous parler du xt4 je vais vous faire une comparaison avec le xt3 donc avec mon expérience que j'ai eue avec le xt3 puis euh, aussi avec le xh1 que j'ai actuellement donc ce qu'il faut savoir c'est que la stabilisation euh, au jour d'aujourd'hui est euh, vraiment très importante dans les appareils photos puisqu'en fait, la, sans la stabilisation, on est obligé de respecter une vitesse planchée sur un boîtier, donc par exemple si j'équipe euh, le ist 4 d'un objectif de 50 mm par exemple alors euh, le 50 mm va cadrer comme un 75 mm et du coup, si je ne veux pas avoir de flou de bouger je suis obligé de respecter une vitesse planchée qui est de 1,75ème de seconde. 175 e puisque le 50mm cadre comme un 75mm. <rire> Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça, il ne faut pas descendre en dessous de 1,75ème de seconde. Mais grâce à la stabilisation Fujifilm, je peux descendre de, euh, de 6,5 6 fois la vitesse planchée. Ça veut dire que déjà, 1 sur 75 de seconde, si je le divise par 2, ça fait 37,5 déjà. Si je divise encore par 2, ça fait 1 sur 19. Si je divise par 2, ça fait 1 dixième environ. Si je divise par 2, ça fait 1 cinquième. Donc vous voyez donc vous voyez qu'avec 150 50 mm auquel j'aurais dû associer la vitesse de 75, 1 75e de seconde, je peux descendre pratiquement à 1 cinquième, voire encore en dessous, puisque c'est 6,5 fois et demi de stop que je peux euh, m'affranchir. Donc ça c'est super important. Et là je vais vous montrer une image que j'ai réalisée donc, euh, donc à Lyon. Donc j'avais le 27 mm donc le 27 mm cadre comme un 40 mm. Donc ce qu'il faut savoir c'est que donc j'étais obligé de respecter une vitesse d'au moins un quarantième de seconde si je n'utilise pas la, si je n'utilisais pas la stabilisation. D'accord? Donc si j'avais réalisé cette photo avec le XT3, j'aurais été obligé de régler mon appareil photo à 1 40 de seconde. D'accord Donc là, avec le XT4, en utilisant la stabilisation, je me suis permis de descendre à 1 15 de seconde. Donc 1 15 de seconde, ce n'est pas 6,5 stop. 1 15 de seconde, on est à 1 sur 40. Divisé par 2, ça fait 1 20ème. On va dire qu'on est à 1,5. J'aurais pu descendre encore en dessous pour gagner encore un en ISO. Mais comme vous voyez la qualité d'image ici, je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est dans la vidéo, mais la qualité d'image est pour moi bien respectée. Pourquoi je ne suis pas descendu en dessous d'un quinzième de seconde Parce que quand je fais une photographie, donc, la stabilisation me permet de compenser les flous de bouger. Okay. Donc, ça veut dire que si je fais une image à très basse vitesse, je dois me stabiliser parfaitement pour appuyer. Si, par exemple, j'appuie sur le déclencheur, mais j'incline un petit peu vers le bas, comme ça, c'est juste des, des micro-bougées, on va dire, que, que l'appareil compense, en fait. Mais si j'appuie et j'ai fait quelque chose comme ça, ça risque d'être flou. Et surtout, à un demi-seconde, par exemple, si j'utilise un demi-seconde, il faut que je sois parfaitement stable, même en appuyant dessus. OK ça veut dire que je n'ai pas voulu prendre le risque de descendre en dessous pour réaliser cette photo à main levée, puisque je me suis dit, un quinzième, j'étais à environ 1000 ISO ici. Et je me suis dit, euh, le Fujifilm, euh, Fujifilm euh, respecte bien la montée en ISO, donc il y a une bonne gestion de montée en ISO. Je me suis dit, 1000 ISO, ça me suffit. Un quinzième, ça me suffit. Si je veux descendre en dessous, je peux gagner des ISO, mais à 1000 ISO, je me dis, l'image est déjà très propre ici. Euh, je, moi ça me va. Au risque, enfin je, je préfère pas prendre le risque de baisser encore la vitesse, même si j'aurais pu, et de photographier me disant, il faut que je sois parfaitement stable, j'appuie, et après il faut que je vérifie dans l'image que tout soit net comme je le, je le voulais en fait. Voilà. Donc je photographie, hop, je me stabilise, tac, j'appuie, mais vraiment en me stabilisant, et un quinzième de seconde, ça, ça m'allait. Donc, voilà. Voilà pourquoi je ne suis pas descendu en dessous d'un quinzième de seconde. Donc, du coup, vous voyez que la stabilisation ici est très efficace puisqu'elle me permet de me, passer, de me passer de trépied. En fait, tout simplement, je n'ai pas besoin de trépied. Pas besoin de... Je veux faire une photo de paysage en... de nuit en basse lumière. Je n'ai pas besoin de trépied, quoi. Franchement ça c'est top. Là je vous mets quelques exemples d'images où enfin que j'ai réalisé avec le XT4 où il n'y a pas besoin euh, de stabilisation forcément puisque là j'étais à haute vitesse. Donc là j'ai fait une photographie des quais de Saône à Lyon, donc il y avait le bateau qui passait, je mets bien le cadrage vertical et puis euh, la ligne que, euh, que le, le bateau traverse en fait la ligne de trajectoire et puis les vagues sur le, sur, sur la Saône, ça c'est une photo que j'ai fait euh, euh, à la Croix-Rousse, donc le quartier de la Croix-Rousse que j'aime bien aussi euh, le, les couleurs dans le quartier de la Croix-Rousse, j'aime bien aussi les passants, euh, les rues calmes euh, voilà ça c'est une photo que j'ai fait au terreau donc euh, vous voyez que là j'ai pas besoin forcément de stabilisation puisque j'ai assez de lumière et euh, je suis à assez bonne vitesse pour figer également les vélos, voilà Donc, euh, voilà ce qu'il faut retenir euh, donc, vraiment la stabilisation elle est vraiment efficace si vous photographiez vraiment à basse vitesse. Voilà, par exemple, vous voulez faire des filets de voiture le soir, euh, vous n'êtes vous pas obligé de vous promener avec un trépied. Vous pouvez le faire avec le X-T4, vous cadrez, vous appuyez, vous êtes à basse vitesse. Par contre, faut vraiment se, faut vraiment se stabiliser, mais déjà. Euh, si vous faites une, une photographie vous vous réglez à un cinquième de seconde déjà vous allez avoir des, des, filets, euh, des filets de voiture. vous allez avoir de bons flous euh, sur, sur, sur des sujets en mouvement et euh, n'oubliez pas que le but c'est vraiment de garder aussi les choses statiques et qui soient parfaitement nettes Enfin, avec la stabilisation Fujifilm on peut descendre déjà à basse vitesse c'est très très bien voilà je vais vous parler aussi de l'écran du Fujifilm bah, en fait j'ai été euh, Vraiment content pour le Fujifilm x 4 En fait, je me suis rendu compte que sur le X-T3, euh, par moment, je me suis dit j'ai euh, pas assez de précision dans le viseur, en fait. En fait, le viseur dans, dans l'appareil photo est un écran, en fait. Quand on regarde dans le viseur, le viseur c'est un écran. Et je me suis dit par rapport au X-H1, je me suis dit le X-H1 me donne plus de précision, plus de détails dans le viseur. Et je me suis dit mais comment ça se fait que j'arrive pas à retrouver dans le XT3 la même chose vu que normalement c'est les mêmes viseurs les mêmes écrans je sais pas euh, j'avais le mode boost activé aussi donc sur le XH1 sur le XT3 mais j'arrivais pas à trouver la, le même détail sur le XT3 que sur le XH1 et en fait en passant au XT4 j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes de boost en fait plusieurs modes de boost il y avait donc il y a euh, on a la possibilité de choisir une priorité de fréquence d'image, donc avec un rafraîchissement d'image beaucoup plus élevé. On a la possibilité aussi de choisir euh, une meilleure définition de l'écran, donc avec beaucoup plus de détails et c'est beaucoup plus précis en fait ce, ce qu'on voit. On a aussi la possibilité de choisir une priorité lumière faible, donc s'il n'y a pas beaucoup de lumière, donc voilà, l'écran va s'adapter. On, après, il y a les, les modes normal, il y a le mode économique. Voilà. Donc, je pense l'économie pour, euh, pour économiser la batterie. Mais franchement, moi, j'utilise principalement le mode euh, meilleure définition de l'écran qui m'apporte beaucoup plus de détails et qui me permet de viser en, en, en regardant vraiment ce que je veux de la manière la plus précise possible, comme, par, comme pour un réflexe. Euh, mais sauf qu'un réflexe, lui, on voit à travers le vert de l'objectif qui reflète sur le miroir. Donc, on voit vraiment, réellement la scène euh, telle qu'elle est, en fait, à travers un verre. Là, avec les appareils photo hybrides, on voit à travers un écran, donc, dans le viseur. Donc, ce qui... Donc, j'ai remarqué qu'avec le X-T3, c'était pas aussi précis, même si c'est bien, c'est très bien quand même. Mais, en regardant avec le X-H1, je me disais, mince, euh, avec le X-H1, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus net. Beaucoup plus agréable en fait, parce que je comparais les deux en fait, comme euh, je bossais avec les deux. Et là, avec le xt 4 la possibilité d'avoir de choisir en fait, euh, franchement, ça je trouve que c'est super. Après l'écran, ben, l'écran, euh, l'écran Fuji, l'écran euh, du, du Fujifilm X-T4, et eh ben il est sur rotule, donc euh, on peut donc, donc on peut euh, le refermer euh, afin de le protéger, on peut l'ouvrir, on peut le tourner à 360 degrés. Euh, voilà donc c'est un écran tactile évidemment après c'est pas le même écran que le xt 3 en fait ils disent que c'est la même euh, qualité d'écran mais sauf que c'est pas la même taille d'écran donc moi j'avais un verre trempé xt t 3 j'ai pas pu le coller sur le, le X-T4 c'est pas la même taille d'écran donc du coup le verre trempé pour le X-T4 c'est celui, est, est celui du X-105 donc X-100V donc Du coup, bah, j'ai acheté un verre trempé spécialement euh, pour protéger l'écran. Vous allez me dire pourquoi Damien tu veux protéger ton écran sachant que je peux le rabattre, je peux le fermer et là il est protégé. Donc oui, je peux faire ça aussi, mais quand je l'utilise, moi j'ai envie de voir mon écran, après pas tout le temps, hein, c'est en fonction de, de, de, de ce que je veux faire, mais c'est vrai que si je veux utiliser mon écran, je préfère qu'il soit protégé par une plaque de verre en plus qu'il protège euh, des rayures, qu'il protège voilà, des, des petits chocs, des choses comme ça. Et je me dis que ça coûte, enfin euh, ne coûte pas tellement cher que ça, un verre trempé. Je me dis autant l'installer et au moins c'est protégé et voilà. J'ai toujours installé des, des verres trempés sur les appareils photo et ça permet de protéger des écrans. Donc voilà, si ça peut euh, vous aider à choisir euh, là dessus, moi je vous conseille un verre trempé que j'aime bien. Je vous mets le lien dans la description qui est top pour le X-T4. Après sur le XT4 on est avec un nouveau viseur donc euh, si vous venez du Fujifilm XT3 ou du Fujifilm XH1 vous allez voir que le viseur c'est plus du tout le même donc là on est sur un viseur euh, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus agréable la matière est beaucoup plus agréable déjà puisqu'elle attire moins de poussière donc euh, ça je trouve que franchement c'est top et euh, franchement ça fait le taf c est, c est un, franchement c'est un agréable viseur donc euh, sur le xt 3 j'avais eu un problème. En fait, le caoutchouc s'était décollé en fait, et avait craqué. Et je pense que Fujifilm a dû avoir des retours là-dessus. Et euh, à mon avis, ils ont dû se dire, on va revoir le viseur. Parce que là, il est beaucoup plus solide. Et euh, ils n'ont pas de problème de, de caoutchouc qui, qui, qui se soulève ou pas. Voilà, je veux dire, Donc, à force de ranger dans le sac, c'est vrai que ça pouvait frotter. Et sur euh, le modèle XT3, euh, ça pouvait se soulever, voilà. Après, il, je l'avais remplacé par un viseur, euh, le viseur officiel donc de Fujifilm, qui est euh, qui était beaucoup plus, enfin qui était plus large et beaucoup plus euh, solide, voilà. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien par ici, et puis vous, vous regarderez vous si, si ça vous intéresse. Après, euh, sur le Fujifilm XT4, donc super nouvelle. On a une batterie nouvelle génération. Cette batterie, elle est beaucoup plus performante que sur le XT3, que sur le x h 1 C'est la nouvelle gamme de batteries Fujifilm, c'est la NP-W235. Et euh, faut faire gaffe parce que cette batterie, elle a euh, des connecteurs maintenant qui sont en, qui, a... qui ont une partie en plastique. Alors je trouve que bon, déjà la batterie, qu'elle soit plus performante. Ça c'est top, franchement, j'ai pu faire des photos, des vidéos, voilà, ça, ça tient bien le coup. Mais par contre, ces connecteurs, je me méfie un peu parce que, vous savez, dans les sacs photos, quand on les range, ça peut. Euh, on, on les range dans des poches spéciales, donc on les glisse en fait dedans. Et je me dis, peut-être si je les glisse vers le bas, il peut avoir de la poussière qui rentre dedans et qui après il rentre dans le Fujifilm. Bon, je sais que je pense un peu à l'extrême, mais je me dis, il vaut mieux y penser et faire gaffe. Et donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que le connecteur, quand je le glisse, je le mets vers le haut. Voilà. Donc après, faites gaffe si vous emportez des batteries, euh, je ne sais pas, vous les mettez dans les sacs, dans les poches et tout. Faites gaffe le connecteur qui ne prend pas la poussière. Voilà. Si après, vous le mettez dans vos, votre Fujifilm XT4, faites attention quand même. Voilà. Sinon, au niveau euh, du rechargement de la batterie, donc pour le Fujifilm xt 4 eh ben mauvaise nouvelle, il n'y a pas de chargeur cette fois-ci, si on veut charger la batterie sur le Fujifilm xt 4 il faut brancher ça. Je vous montre, donc ça c'est dans la boîte, ça c'est l'adaptateur secteur, ça c'est le câble euh, USB type C, et du coup, il faut le brancher, donc, hop, ici, faut brancher et ça se charge comme un smartphone alors moi j'aime pas trop le principe donc du coup je me dis euh, ça ça va pas coller avec euh, avec moi donc euh, moi il me faut un chargeur alors fujifilm mais pas de chargeur donc euh, du coup j'ai été obligé d'acheter un chargeur j'ai pris le, le chargeur euh, fujifilm officiel donc euh, qui peut recharger deux batteries à la fois bon le truc c'est que dans ce chargeur et eh bien il n'y a pas pour brancher ça. C'est un truc de fou quand même. Il hein. n'y a pas pour brancher ça. Du coup, j'achète ça, mais je suis obligé d'utiliser ça qui est dans la boîte du XT4. Ça, c'est dans la boîte du xt 4 et ça c'est mon chargeur. Du coup, je me dis euh, quand même, c'est un peu bizarre, mais bon. Euh, S'il n'y a pas de chargeur, vous voulez que je fasse comment Moi, je, si je veux charger mon, mon appareil photo, je suis obligé de le brancher. Euh, voilà, ça ne me plaît pas trop. J'ai pas envie de le brancher comme un téléphone. Du coup, je suis obligé d'acheter un chargeur. J'ai pris celui-là parce que, voilà, il... ça m'allait bien. Mais il existe des chargeurs aussi génériques qui sont beaucoup moins chers, avec des batteries beaucoup moins chères. Donc, je fais référence notamment à la marque Patona. La marque Patona, je l'ai beaucoup utilisé avec le xt 3 et le X-H1. Franchement, c'est des super batteries. Je ne les ai pas encore utilisées pour le xt 4 mais je pense que, franchement, je pense que je vais acheter... si j'achète des prochaines batteries pour le xt 4 je pense que ça sera... Ça sera, euh, je pense, des Patona. J'ai déjà acheté une batterie Fujifilm, donc euh, j'ai deux batteries Fujifilm plus le chargeur. Mais je pense que les prochaines, ça sera plus euh, des Patona, vu qu'elles sont moins chères et puis euh, tout aussi qualitatif normalement. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc euh, voilà. Sinon, à part ça, et eh ben franchement, le XT4, l'autofocus est top. Donc j'ai fait une vidéo avec. Franchement, j'ai monté le 16mm 1.4 dessus. Et euh, franchement, ça fait le taf. Donc, c'est top. Il n'y a, a eu aucune perte d'autofocus. Là, je suis en train de filmer avec le X-H1. Avec le xt 4 franchement, aucune perte d'autofocus. Euh, la mise au point est toujours faite. Donc, euh, j'ai réglé sur la suivi des yeux. Franchement, c'est nickel. C'est top. Et, euh, et puis, ben, voilà. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Franchement, autofocus, top. Sur le xt 4 je pense qu'il est encore mieux... Euh, sur le XT4 que le XT3. Donc déjà que le XT3 était pas mal, il avait quelques lacunes avec le suivi des yeux, mais là le XT4 franchement est top, il, ça suit bien, ça marche bien, franchement c'est top. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon il y a les simulations de films. Donc euh, il y en a une nouvelle chez Fujifilm, c'est le Eterna Bleach Bypass. Alors les simulations de film. Si, bon, si vous connaissez pas Fujifilm, sim, les simulations de films, c'est comme des presets en fait de, de traitement sur vos images. Et en fonction, euh, en fait, ça simule une pellicule argentique, en fait, donc euh, d'avant. Et du coup, avec des réglages adaptés, on a des, on a des, on a des simulations de films avec euh, plus de saturation, moins de contraste ou plus de contraste, simulation de films en noir et blanc. Et en fait, ce qui est intéressant avec les simulations de films, c'est que ça permet justement, enfin pour moi, euh, vraiment de euh, passer beaucoup moins de temps en post-traitement. Puisqu'en fait, quand on prend une photo en format brut, il faut qu'on traite l'image ensuite. Et là, il est possible de, à l'importation de... Quand on importe ces photos, il est possible de récupérer la simulation de film Fujifilm. Donc tout dépend du logiciel que vous utilisez, mais qui va chercher l'information dans le fichier brut et l'appliquer en fait directement euh, dans euh, l'image, donc en fait euh, dans l'image brute, donc en RAW. Et ça c'est super intéressant, parce que vous n'êtes pas obligé de photographier en JPEG, vous pouvez photographier en RAW directement, et récupérer cette simulation de film, et ajuster ensuite vos traitements si vous voulez, par exemple vous, vous vous dites, oui je vais baisser un peu la lumière, voilà. Donc tout reste personnalisable, mais vous pouvez récupérer comme base la simulation de film Fujifilm, et ça c'est super intéressant, moi je m'en sers tout le temps, et euh, ça me permet de d'avoir moins de temps à passer en post-traitement et plus en prise de vue, voilà du coup, euh, pour ces simulations de films euh, voilà, il y en a plusieurs et la nouvelle, c'est la Eterna Beach Bypass Eterna Beach Bypass, voilà donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu que, euh, voilà, le xt 4 franchement j'en conclus que c'est un excellent boîtier et c'est ce que je demandais c'était le xt 3 combiné au X-H1 pour faire un xt t 4 donc après, évidemment, euh, ça n'a pas la même ergonomie que, que le xh 1 mais euh, c'est pas ce que je demandais. En fait, moi, je veux un, un boîtier que j'ai avec moi au quotidien et qui me permet d'être super polyvalent et, et efficace. Ce boîtier est super intéressant. Donc là, je, voulais pas, je vous en ai parlé en photo, mais également en vidéo. Franchement, c'est top. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je connais bien Fujifilm. J'en parle souvent sur mon blog. Je conseille souvent euh, à ceux que, aux personnes que j'ai en stage un XT20 ou un XT30. Voilà, franchement, c'est top du top. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage bon pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater du contenu. Et puis bah, sinon, je vous dis à bientôt.